annoncer que je viens de changer euh, le nom de ma page qui ma page Facebook qui s'appelle maintenant Maria, Choisis ton camp alors c'est pas moi qui ai choisi mon camp parce que moi je vais déjà trouver mon camp mais ça serait plutôt euh, pour poser la question euh, à beaucoup d'entre vous et vous proposer de bah, choisir votre camp parce que le moment est venu de choisir son camp le moment est venu de se dire euh, de quel côté je veux que la balance penche. De quel côté je veux être Quel est le côté de ce monde que je veux voir vivre Quel est le côté que je veux voir s'épanouir Est-ce que je veux voir euh, la tristesse, la douleur euh, Et euh, toutes les horreurs qu'il y a euh, dans ce système euh, voir le jour Parce que... Ou, attendez, où voulez-vous euh, plutôt voir un monde de plus euh, adéquat euh, meilleur avec euh, plus d'amour, plus de partage et plus de compassion. C'est pour ça que j'ai mis « Choisis ton camp euh, ». C'est n'est euh, pas facile en ce moment. Beaucoup de gens, à force de parler autour de moi, beaucoup de gens sont en ce moment en train de se poser des questions, à savoir euh, où est-ce que je me place. Où est-ce que je me place et je pense que, très sincèrement, c'est vraiment le moment de se poser la question. Où est-ce qu'on se place Et euh, je pense que, pour certains d'entre nous, ben, la, la réponse est évidente. Où on se place ben, Du côté de la vie, je pense. Hein? En tout cas, ceux qui sont sur ma page, s'ils ne sont pas du côté de la vie, ils n'ont rien à y faire. Donc, euh, je pense qu'on est du côté de la vie. Euh, du côté de l'évolution, du côté euh, de la liberté, du côté, euh, euh, du côté de l'amour, tout simplement, hein, euh, l'amour du divin, tout simplement. Euh, alors moi, euh, ça fait un moment que je vois, euh, je parle avec Nanaël et euh, je sens que elle a besoin que je parle d'elle, donc Nanaël, c'est peut-être euh, mon âme, mon moi supérieur. Toujours est-il qu'elle me conseille, elle me, elle me conseille, elle me dit quand euh, ça va, quand ça ne va pas. Elle me fait comprendre quand je suis plus euh, alignée et euh, c'est pas facile. Hein et elle me fait comprendre aussi quand il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas. Euh, après, il y, a les, il y a les guides de lumière. On peut les, certains les appellent les anges aussi. Voilà, ils sont là aussi pour aider à, à trouver la solution. Euh, vous aider aussi, ou nous aider, plus simplement nous aider à, à savoir ce qu'on veut exactement. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et qu'on... A du mal, des fois la balance elle penche d'un côté, des fois elle penche de l'autre et si on ne sait pas trop où se poser il bah, faut demander de l'aide alors euh, pour ma part euh, j'ai des petites j'ai des informations concernant euh, Nanaël mais j'ai aussi beaucoup d'informations euh, concernant l'univers alors j'aime autant vous dire que ça fait un moment que j'ai demandé à Nanaël euh, de prendre le contrôle de ma vie je sers Pas facile pas facile parce que alors elle, elle, elle a envie de vivre elle a envie de, de s'éclater elle a envie de, de faire une expérience euh, et euh, pour faire cette expérience bah faut que moi en tant que maria femme de paille puisque je suis une femme femme de paille de mon être supérieur et de mon être souverain il bah, faut que je suive c'est pas toujours facile hein, parce que entre ce que moi, j'aurais souhaité, et ce qu'elle, elle veut, ben, bah, des fois, c'est costaud, c'est costaud. Mais on arrive à trouver un point d'entente, et, euh, et euh, j'ai beaucoup de choses encore à ajuster, à aligner, mais, mais ça va, on arrive à, à s'entendre. Par contre, euh, alors, euh, si vous demandez quelque chose à l'univers, vous l'avez. Il va vous répondre. Il va vous répondre une fois, il va vous répondre deux fois. Et puis, si vous n'avez toujours pas compris, là, il emploie la manière forte. Ah ouais. Ah, ça ne fait pas toujours du bien. Hein. Quand l'univers s'y met, c'est tout bonus, mais alors, ça ne fait pas toujours du bien à entendre. Hein. Il vous envoie des messages et euh, des fois, ils sont décapants. Ils sont décapants. Mais ça vous pousse à aller de l'avant à, à vous dire ouais mais s'il me dit ça euh, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à y voir derrière et euh, que c'est si, si on croit au grand tout, à l'univers donc forcément eh ben, les messages qu'ils vont nous envoyer vont nous parler et là on va se rendre compte que oui effectivement euh, on est un peu rebelle hein, parfois hein. alors moi pas de bol sérieux, pas de bol, je suis une passionnée, une passionnée rebelle et complètement impatiente. Passionnée, impatiente, rebelle. Voilà. Si je dois me décrire, c'est comme ça que je me décris. Ben, des fois, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, je, trava je, je travaille, c'est une façon de parler, on travaille pas sur euh, un sentiment, on essaye de le modérer sur l'impatience. Parce que tout arrive à son temps, donc si tout arrive à son temps, bah, il faut être patient. Oui, j'arrête pas de le dire. Et pourtant, il je, je, y a des choses... Euh, c'est marrant parce que quand on croit avoir franchi le pas, en se disant, c'est bon, j'ai réglé le problème de... Le, de l'impatience ben euh, l'univers nous met devant euh, ben, devant un acte et il voit comment on réagit est ce que tu as réglé ton problème ou pas et là il y a des fois euh, ouais c'est bon c'est bon. ça, ça roule pour moi il n'y a pas de souci puis il y a des fois où ça coince ben non là sur ce quoi sur ce coup là non j'ai pas réussi passionné ça peut être une qualité comme un défaut. Quand on fait les choses avec passion, avec le cœur, avec l'âme, c'est bien. Mais euh, la passion peut pousser à ça peut pousser à aller au-delà. Mais ça peut pousser aussi à faire des actes.. des actes qui ne sont plus qui ne vont plus avec ce que l'on de, veut devenir au final. Alors, le problème, c'est que, en plus, comme je suis rebelle, la passion et la rébellion, alors moi, il suffit qu'on me dise « t'as pas le droit de faire ça pour que je le fasse », il suffit qu'on me dise « t'as pas le droit d'aller là pour que j'y aille », et il suffit qu'on me dise « t'as pas le droit de sortir pour que je sorte ben, ». Bah ouais. Alors, euh, avoir sa liberté moi, je suis contre tout ce qui est... Euh... En fait, je suis, euh, je suis rebelle dans le sens où euh, je suis contre ce qu'on m'impose. Voilà, c'est là que je trouve ma rébellion. Et euh, ma rébellion, c'est juste ça. C'est... Euh, je veux qu'avant qu'on me dise fais ça, qu'on me demande mon avis. Est-ce que c'est en accord avec ce que tu veux faire Est-ce que ça te convient Est-ce que tu es d'accord si on me demande et que ça me convient, je oui. Si on ne me, si me demande pas et qu'on me l'impose, là je dis non. Parce qu'on ne me l'a pas demandé. Et donc du coup je suis rebelle. Et je suis passionnément rebelle en plus. Ce qui fait que euh, tout ce que je fais, je le fais avec passion ou je ne le fais pas. Je ne le fais pas. À, à moitié je ne le fais pas. Soit je le fais parce que ça vient du cœur et parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc je suis dans.. Euh, je fais quelque chose avec le cœur, avec la passion du cœur, ou je ne le fais pas. Mais, euh, en ce moment, c'est un petit peu euh, maracadabre. Hein. Et euh, en dehors du fait que. Voilà, euh, en dehors du fait que. Il y a le confinement. Mais le confinement, je le vis très bien. Je le vis très bien, moi, ça ne me dérange pas. J'étais déjà pas du genre à sortir beaucoup parce que toutes les énergies de l'extérieur.. Euh, je, je ne pouvais pas me retrouver dans un centre commercial ou euh, au milieu de la foule sans que je reçoive toutes les énergies. Et ça, je ne pouvais pas, les énergies. Vous avez toutes sortes des positives, des, des, des, des bonnes, des mauvaises. Des, pff, ça va, dans tous les sens. Et, et moi, juste, je ne peux pas. Je peux pas non. Donc, euh, voilà. Donc, le, le confinement, au final, pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Euh, quand je dois sortir. Euh, parce que je suis euh, rebelle, mais savoir euh, euh, contourner aussi des fois. Il hein. ne faut, faut, faut pas rentrer Franco dans le lard. Il faut, faut savoir aussi dans as temps jouer. Hein. Donc ça fait euh, trois fois que je sors avec euh, mon papier, Et qui ne sert strictement à rien, parce que premièrement, il n'y a pas de, de policiers dans les rues. Deuxièmement, quand il y en a, euh, j'ai de la chance, ils ne sont pas dans le même sens que moi. donc Pas de souci, hein? aucun souci, tout va bien, mais euh, je vous dis, quand vous faites confiance à l'univers, quand vous faites confiance à ce que vous êtes, quand vous faites confiance à votre âme et, et, et à votre cœur, tout va bien, moi je sors, aucun souci, pas de problème, et pourtant j'ai ma feuille. Hein? Alors bah j'ai pas de masque. Ben non j'ai pas de masque. Hein. On, on nous en donne pas. Ben, j'ai pas de masque. Et euh, à la limite on se demande à quoi ça sert. Hein. Pas grand chose. Hein. Et ça à rien les masques. Et puis bah les, les gants euh, pas plus hein, parce qu'au final les gants vous avez les gants quoi que vous touchiez. Euh, D'après ce qu'on veut bien nous faire croire, c'est que de toute façon, vous touchez quelque chose qui est déjà potentiellement contaminé. Donc, ça va contaminer vos gants et avec vos gants, vous allez continuer à contaminer tout le reste. Enfin, tout va très bien, madame et la marquise. La maison brûle, mais tout va bien. Voilà. Euh, donc, non, non, non. Alors, ce système, ce système, moi, je veux le voir se casser la gueule. Je veux qu'il tombe. Je veux le voir, enfin euh, je veux qu'il y ait cette séparation voilà. je veux qu'il y, qu y ait une séparation parce que je ne je, je souhaite pas la mort de qui que ce soit et je ne veux absolument pas je ne suis pas du tout dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette démarche-là moi quand je dis que je veux que le système se casse la gueule, ce n'est pas parce que je dis que je veux que les gens meurent, ça n'a rien à voir c'est juste parce que j'ai plus envie d'être euh, asservie j'ai plus envie de dépendre euh, de dépendre du système, j'ai plus envie de faire tout ça, donc oui, parce que quoi qu'on qu en dise, quoi qu'il en soit, euh, même si on ne s'intéresse plus et, et que déjà on ferme une porte au système en ne s'intéressant plus pardon, à ce qui se passe de l'autre côté, mais en faisant vivre ce que nous on veut, donc en étant déjà de l'autre côté, en faisant... Euh, monter euh, nos vibrations en faisant que l'énergie, notre énergie, on peut n'importe qui est capable de faire de, de monter en énergie c'est-à-dire positiver voilà. vous positivez, vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté et vous vous concentrez ne vous regardez pas le mauvais et vous vous concentrez sur le bon à partir du moment où vous vous concentrez sur le bon vos énergies elles montent forcément, elles montent parce que les énergies du bonheur de la joie, de l'amour, elles montent Forcément, ça va mieux, ça va mieux. Donc, euh, comme je disais, je ne, souhaite le mal, je ne souhaite de mal à personne, même pas à mon pire ennemi. Je ne suis pas dans, dans ça, je suis pas... Euh, euh, je suis euh, juste, euh, voilà, j'attends le moment. Alors, j'ai euh, des, des images très, euh, qui me plaisent beaucoup. C'est euh, des dragons. Non, parce que les dragons, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas, euh, pas juste le côté euh, mauvais. c'est pas juste... Non, non, non. Il y a des dragons qui sont là pour nous aider, pour, euh, enfin pour ceux qui croient, etc. Hein, donc, je vais pas vous faire euh, Je vais pas vous faire euh, Ceux qui me suivent euh, savent un peu donc je suis ouverte à tous les possibles et là j'ai pris une claque parce que j'ai compris qui était Nanaël et voilà, donc euh, euh, j'ai euh, des images de dragons qui, qui euh, sont très jolies et qui sont très représentatives en fait parce que euh, j'en ai une je vous la mettrai peut-être sur la vidéo d'ailleurs j'en ai une où on voit il est là, il, il observe c'est ce que je fais, j'observe j'observe ce qui se passe tout en restant euh, de mon côté hein. j'observe et mon côté mon côté euh, rebelle passionné hein, arrive, à, arrive au moment où euh, parfois je ne m'y attends pas du tout hein. je ne m'y attends pas du tout et là, j'ai l'image du dragon qui... Et euh, ces deux images qui me correspondent complètement. Complètement. Parce que quand le, le dragon envoie ses flammes, c'est pas pour euh, détruire. C'est pour s'imposer, pour dire ça suffit, stop. Maintenant, on arrête. Maintenant, les conneries, ça suffit. Hein, euh, je pense que vous avez déjà eu le temps de vous amuser pendant euh, des milliers d'années. Hum, maintenant, euh, j'observe et j'attends. Et quand ça ne me, me plaît pas, euh, ben je joue les rebelles, je, je dis ce que je pense. Et, et croyez-moi que ce que je dis ne plaît pas toujours. Et bien, si, je suis comme ça. Chacun devrait... Euh, euh, chacun devrait pouvoir s'exprimer comme il le sent, comme il le ressent, comme il l'entend euh, quoi qu'il dise quoi qu'il en soit il euh, n'y a, euh, a rien de mal il n'y a, a rien de mal euh, je n'incite pas à la violence je n'incite pas à la guerre je n'incite pas à quoi que ce soit j'incite les gens à être en paix en paix, c'est tout ben, euh, ma foi le fait d'être en paix euh, n'empêche pas de temps en temps de se dire euh, ben, euh, ça suffit, moi je prends ce chemin-là. Tu veux pas le prendre, tu le prends pas, mais moi je le prends. Laisse-moi prendre le chemin que j'ai envie de prendre, c'est tout. Et là, oui, là, oui, je suis rebelle parce que je ne céderai pas. Si j'ai décidé de prendre un chemin, je prends le chemin, je ne céderai pas. Du coup, je suis rebelle, ma foi. Et, du, et je deviens même passionnément rebelle. Bah ouais, j'aime pas j'aime pas, moi, j'ai jamais, j'ai toujours eu un problème avec euh, avec euh, ce qu'on m'impose j'ai toujours eu un problème avec les lois j'ai toujours eu un problème je sais pas hein, d'où ça vient, peut-être que euh, dans diverses incarnations euh, j'ai moi-même écrit des lois peut-être, j'en sais rien ou j'ai peut-être moi-même fait l'expérience de l'autre côté hein, du côté du système euh, à fond dans, à fond de Bay ballon et euh, Peut-être que c'est pour ça que maintenant, euh, non, je, je n'accorde pas de crédit à ce qui se passe, je n'accorde aucun crédit à tout ce qui se passe de l'autre côté. Euh, pour moi, que ce soit positif ou négatif, enfin, alors, qu'on qu se comprenne bien, je n'accorde pas de crédit à ce qui se passe de l'autre côté, que ce soit positif ou négatif. D'accord Néanmoins. Il y a des gens de l'autre côté qui font des choses pour le bien. Et ces gens-là, euh, c'est des gens hyper courageux et euh, qui ont une mission de vie qui est plus importante. Alors, euh, ils sont pas là pour changer euh, le monde parce que ce monde, ce côté-là, euh, on ne peut pas le changer. On ne peut plus le changer, c'est trop tard, c'est fini, on ne peut plus contre ils sont là pour ouvrir les yeux des gens qui sont entre les deux dans la balance à savoir quel côté tu prends la balance tu prends le côté là où euh, je suis en train de me battre pour, euh, pour que tu ouvres les yeux ou tu prends le côté où tout va bien et que tu seras en paix et qu'est-ce que tu veux faire vivre, qu'est-ce que tu veux nourrir qu'est-ce que tu veux au fond de toi voilà, on en est là. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi C'est à chacun de faire son choix, mais c'est maintenant, hein parce que de toute façon, il n'y a pas de tricherie. C'est un jeu où, alors, oui, il y a de la tricherie de l'autre côté. Il y a de la tricherie, il y a de la tricherie, il y a de l'hypocrisie, il y a tout ce que tu veux, enfin bref. Tout ce que tu veux. Euh, de, de ce côté, il n'y a pas de tricherie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la décision d'aller de l'avant et de ne plus s'occuper du passé, j'aime autant vous dire que depuis que j'ai pris la, la décision d'aller de l'avant et de ne plus m'intéresser à ce qui s'est passé dans le passé, eh ben euh, c'est fini. Je, tout, ce qui, tout ce que je nettoie au fur et à mesure, qui part derrière tout ce qui se nettoie, n'a plus aucun impact sur moi. Plus aucun. Plus j'avance, alors oui, j'ai souvent des crises de pleurs. ne bon, pour un rien, hein, un mot. Euh, euh, tout à l'heure j'ai eu ma, ma petite fille, j'ai vu ma petite fille sur, euh, sur internet, je me suis mise à pleurer comme une malade parce que ça fait euh, ça fait maintenant des semaines que je ne la vois pas. Euh, elle grandit, elle fait sa vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse et, et je ne la vois pas. Mais bon, quelque part, je me dis que. C'est ça aussi la patience. C'est prends le temps, prends le temps, ça va venir, tu vas la revoir ta petite fille, mais prends le temps, voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Et les choses vont s'arranger, prends le temps. Mais voilà, c'est ça aussi la passion. Vous voyez, c'est la passion, c'est l'amour, c'est ça, ça. se contrôle. En fait, c'est incontrôlable. Ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Après, il y a des gens aussi de ce côté dont je crois faire partie, euh, en toute euh, humilité, dont je crois faire partie et euh, qui sont là pour dire aussi à un moment, euh, oh, bah oui, et il va falloir euh, se décider. Il faut, il faut. Alors, euh, tu, tu montes tes vibrations, tu montes tes énergies, tu veux aller de l'avant ou tu veux stagner là où tu es euh, Et, et, et c'est là, c'est là que les dragons rentrent en dehors de la guerre qu'ils font de l'autre côté, hein, parce que ça bastonne. Hein. Euh, ça, elle semble assez bizarre hein, cette vidéo, hein, mais euh, je pense que certains d'entre vous me comprendront si... Euh, si vous êtes dans le même processus que moi, je pense que certains comprendront. Et donc, c'est là, parce qu'il ne s'agit pas de se dire, « Ouais, euh, moi, je veux le bonheur, la paix, la joie, mais à un moment donné, il faut, faut le montrer. » Il faut le montrer aussi. On veut être heureux, qu'on veut, qu veut vivre dans la paix, qu'on veut vivre dans la joie, et qu'on veut vivre dans l'amour, et il faut le montrer. Et c'est à ce moment-là que, bah, de temps en temps, il faut taper du poing sur la table, en disant, bah « Ouais, mais bon... Euh, » Tu choisis ce camp-là, mais euh, montre-le, montre-le que c'est vraiment ce que tu veux. Montre que c'est ce que tu veux, que c'est pas juste pour euh, hein, sauver ta peau et euh, non et pour recommencer la même euh, merde de l'autre côté, non. Là, tu, tu fais vraiment un choix. Et, et j'aime autant vous dire que <rire> j'aime autant vous dire que les tests qu'on nous fait passer pour savoir si on est raccord ou pas avec ce qu'on veut. Euh, il n'y a, a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça peut être des trucs très simples, des trucs moins simples. Ça peut être des trucs très durs à encaisser. Ça peut être des moments très difficiles à vivre. Ça peut être vraiment... Pour voir si vraiment, vraiment, euh, on, on est en raccord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on pense, et si vraiment on veut faire ce choix-là donc euh, euh, passer, euh, passer euh, vouloir être du bon côté de voir euh, le monde de devenir meilleur et tout demande un certain travail ça se fait pas tout seul ça demande un certain travail de construction, rien à voir avec l'autre côté hein? mais ça demande un certain travail un certain travail que nous seuls pouvons fournir que nous seuls sommes en état d'apporter et de faire. Personne ne peut faire ce travail-là pour nous. C'est à nous de montrer, de prouver qu'on a changé et que du fait qu'on a changé, on veut que le monde autour de nous change aussi, qu'on n'ait plus en raccord avec ce qui se passe. Et alors, à ce moment-là, eh ben, les choses se font. Comme je vous dis tout le temps, nourrissez le côté nourrissez ce que vous voulez voir apparaître je vous assure que il y a encore quelques temps ça ne m'arrivait pas et là euh, je quand je nourris quand comme je nourris tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours à chaque instant de ma vie même sans sans, sans que je m'en rende compte ça part tout seul c'est ce côté là que je nourris et euh, j'aime autant vous dire que quand je m'écarte du côté que je enfin, quand je m'écarte je ne veux pas dire que mais quand je vois des, des, des posts comme ça qui passent sur Facebook ou des conversations qui se font, des trucs comme ça, je suis happé. Des fois, euh, un moment de distraction et hop, happé par la conversation. Et là, je reviens, je dis Oh, mais rien à foutre. Vas-y, vas-y, parle, dis ce que tu as à dire, ça ne me concerne pas ou des trucs par exemple euh, sur Facebook ou n'importe il euh, y a même des j'ai même supprimé des postes de de contacts que j'ai pas supprimé les, les, les contacts, attention j'ai pas supprimé les contacts mais j'ai supprimé des postes dans, dans ma dans le défilé là je sais plus comment ils appellent ça ouais. euh, j'ai supprimé des, des postes parce que non, non, j'en veux plus, je veux plus faire partie de ça, alors des fois je me fais violence, parce que je suis obligée, j'ai envie de répondre, j'ai envie de répondre, j'ai envie de répondre, puis je me dis non, c'est pas ton monde ça, tu réponds pas, pas... ça te concerne plus, tu viens, Et voilà, ah bah, euh, j'ai demandé à ce que, na... euh, à ce que mmh. Nana, elle prenne le contrôle, elle a pris le contrôle, hein. je... je réponds pas, alors, ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas à, à tous les postes, surtout les postes qui parlent du système et de tout ce qu'il en est à côté. Euh, et euh, ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas, c'est juste parce que ça ne, euh, ça ne colle plus, ça ne colle pas, ça ne colle plus avec ce que je veux, avec ce que Nana elle veut, et comme c'est elle qui a pris le contrôle, tout au moins euh, de plus en plus, elle prend le contrôle. Donc, euh, ben, euh, non. Des fois, je suis là, je suis prête à taper. Elle me fait non. Alors, non. Je passe. J'élimine. Je passe. Alors, désolée. Si je réponds pas, c'est que ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée par ça. Tout ce qui se passe de l'autre côté, euh, ça ne me concerne pas. Je me, suis, je me suis sentie concernée longtemps me et j'ai voulu le battre je voulais retourner la terre entière c'est vous dire hein. et puis euh, je me suis rendu compte que de l'autre côté euh, du côté de la lumière, de l'amour et tout ça, c'était beaucoup même s'il fallait faire ses preuves ce qui est tout à fait normal au final je me suis rendu compte que c'était quand même c'était tellement mieux mais tellement mieux tellement mieux. Je n'ai pas, absolument pas envie de, de pas envie de changer quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. C'est un monde léger où les couleurs sont belles. Je, je vois mes, mes plantes quand il y a le soleil, ça s'éclose. C'est magnifique. Elles se referment le soir quand le soleil se couche et puis le matin, c'est juste magnifique. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça cette, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce, ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour, euh, bah pour tous, ceux, euh, tous ceux qui sont venus ici et qui euh, sont là pour euh, faire monter euh, la planète et pour la faire vibrer et pour la rendre belle. Parce que euh, si la planète, elle n'a pas besoin de nous, nous, on a besoin d'elle. Donc, euh, lui rendre hommage, lui faire, lui faire du bien et... Euh, Arrêtez de la faire souffrir, arrêtez arrêter tout ça, c'est juste. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Alors, comme je l'ai marqué sur ma page, choisis ton camp.